Bien le bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une ouverture que j'attendais avec impatience, l'ascension du dueliste. Dedans, il y a de l'extension pour Gaïa, un nouvel archétype un peu mignon, un peu beaucoup mignon, les Melfi. C'est des petits lapins, enfin des... des petits lapins, non, il y a des petits chats, des petits chiens, mais c'est tout mignon. J'aime bien les trucs mignons, vous connaissez mon, mon amour pour les deck fun. Du coup, je me suis pris une display et on va l'ouvrir ensemble. La display est jolie. On voit Gaïa qui chevauche la malédiction du dragon, la petite fusion qui fait plaisir, et avec un, un style et des couleurs qui sont cool. Mais on n'est pas là pour regarder le style et les couleurs, on est là pour ouvrir cette display que j'ai eu avec grande difficulté, hélas. Nickel. Hop C'est une display que j'ai eu du mal à obtenir parce que la poste a fait un peu n'importe quoi pour que je puisse l'avoir ça a été mis dans une boîte lettres qui n'étaient pas les miennes du coup j'en ai chié pour les récupérer allez alors on va ouvrir ce cette boîte magnifique oh là, là, là, regardez moi ça et si ça c'est pas beau donc à l'intérieur nous avons 24 boosters de 9 cartes et on va tous se les ouvrir allez on ouvre incorrectement voilà, parfait, le premier. Et le reste, on les ouvra à Alors, on va pas s'arrêter sur les cartes qu'on connaît déjà. On va vraiment. Euh... On va vraiment, comment dire, s'arrêter sur les cartes qu'on n'a pas encore vues. Quand on les déjà vues, on oh, les next. Alors, on commence avec Capitaine. Oh là, On va me faire juste une petite touche de mise au point. C'est Capitaine Roland, Chevalier Noble Inferno. Appareil amorceur non autorisé. Mogi chevalier noble inferno faux de lutin tranchant gouttelette de l'interdit ok alors l'interdit est-ce que ça veut dire ça va être dire... dire... je connais je... je connais pas du tout cette carte en fait bon première euh, petite rareté DD Arche. acteur des abysses petite étoile brillante cloche lien réparation froureur bon Rien de bien, bien, bien fou les choses dans cette première ambassade. Ouh là, Ok, euh, c'est un peu violent. Alors, à nouveau, le euh, Chevalier Noble Inferno, Astolfo, Dogmatica Nexus, faute du 8, un tranchant, Mommy Melfi, Red Raptor, Arsenal, Faucon, ouh, euh, Cercle du Dragon Divin, Épouvantail, Samurai, Supra Lourd, Arme noble Inferno Haute Claire, Corne les pas comme dans le Seigneur des Anneaux, attention ne pas confondre. Donc pour l'instant un petit Melfi, c'est tout ce que je voulais. <rire> non en vrai j'ai vraiment acheté cette display pour les Melfi. Euh, Ange déchu Capricieux, Lampe Draton, Lapin Melfi, hop tu vas là, Baleine cruelle Foureur, raptor, Faucon Révolution Red Aérien, Jar fourreur, Nation Dogmatica, Décharge Spirale, et robot Endormeur. La charge Spirale, ouais, c'est pour le deck Gaïa. J'ai regardé pas mal d'ouvertures, et euh, j'ai trouvé qu'il y avait une extension de Gaïa. les cartes Gaïa qui tombent euh, très, très très très très rarement, malheureusement. Alors, Vespanato, la guêpe foreuse, Mommy Melfi, Gaïa au galop, ouais, je dis ça, et puis là on tombe sur un Gaïa, Ange déchu, euh, gâté. Alors, serment des guerriers anciens, seigneur double dragon. Ok. Sentence dogmatica. Confrontation dogmatica. Jeu de loup Melfi. Je suis content. Ouais, je l'ai mis à droite parce que j'ai vraiment prévu de me faire un deck Melfi. Hein. Voilà, vous connaissez euh, mon amour pour les petites choses mignonnes. Alors. Dogmatica Théo, le point de faire. Non, mais en fait, je vais encore faire un deck Dogmatica au lieu de faire un deck multi. Appareil amorceur non autorisé. Dauphin, peluchimal. Full mégalith. Dogmatica, fleur de lys, la Dubé, Sage des Gales anciens, vent est, car sud est. Carte, Gardna, Haut artiste. Clochelien, déjà eu. Et confrontation, Dogmatica. Ok, après ici il y a un, une carte en particulier que j'aimerais avoir dedans, c'est la triple T. Vous savez tous de quelle carte je parle. T-Call Talent. Ange déchu gâté. Feu de vite un tranchant. Malédiction du dragon, le dragon maudit. Ok. Bon, malheureusement ça manque une rate. Et le potin rouge. Oh 6 marionnette de l'ombre, parfait. Parce que comme j'ai un petit deck marinette de l'ombre, c'est cool. Cache-cache Melfi. Sentence Dogmatica et découpé. Ah non, il y en a une autre derrière. Maison pour Melfi. Ah, c'est parfait. Découper, Ah, c'est avec un. Ok, bah oui, logique, s'appelle Découper, Ça se joue avec un DD. Allez, continue cette ouverture. Appareil amorceur non autorisé. Donc, c'est pas autorisé, vous ne le pas. Faut de vitin tranchant. Ange déchu capricieux. Mogi chevalier, noble Inferno, Melfi de la Forêt, nice Renaissance Spirale, Fureur de kairiyushin, Réparation Fureur, Cloche Lien. Euh, par contre du coup c'est du Melfi en... en... Ouais. donc on va comme pour l'instant le mettre sur les côtés avec les, les cartes sympas qu'on a eu, Petite rareté. Des familles qui font plaisir. Full Megalith, Dauphin Peluchimal. Lapin Melfi, coucou. Oh yes, enfin Funny Melfi. Red Time ri oh. River et Terre. Fusion Spirale. Jarre Foureur. Découpé. Cache-cache Melfi. Ok. Elle est jolie euh, la Red Time. Je dirais Reviver mais je pense. Ouais, je pense que ça doit dire Parce que reviver. <rire> <rire> Euh, Moguiche Chevalier Noble Inferno <coughs> Pardon. Dauphin Peluchimal. Lampe Draton. Franchement je la trouve vraiment rigolote celle-ci, si le fait que ce soit un ton laveur qui passe un dragon. Melfi, yes, arme noble inferno joyeuse. Jarfoureur, Confrontation Dogmatica, Décharge Spirale et Jeu de Loup Melfi. Ça manque encore de monstres Melfi, oh là là. J'ai énormément de doublons pour l'instant, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Potane rouge. Réserve vengeur Méca alors ça c'est parfait parce que j'ai un petit deck Mécabot aussi. Main du tonnerre. Diamètre Matmec. Ogri et Chevalier Noble Inferno. Nation Dogmatica. Robot endormeur. Arme noble inferno au clair. Et Pontail Samoral Supra Oui je suis triste. Oui ça s'entend se ma voix que petit à petit je suis déçu. J'ai pas assez de Melfi. Et j'ai pas les cartes que je recherche. Donc je suis assez triste. Alors je sais ce qu'on va me dire. Alors mon capitaine Roland, Chevalier Noble Inferno. On va me dire que euh, j'aurais dû acheter les Melfi à l'unité parce qu'il vaut que dalle. Mais j'aime ouvrir des posters. Donc voilà. Puis on est là pour se faire plaisir aussi. Ange je Déchu je gâté. Ange je Déchu je capricieux. Astolfo, Chevalier Noble Inferno. Rassemblement de la vengeance. Donc tout cool. Renaissance spirale à nouveau, cercle du dragon divin, fusion spirale et cloche lien. est booster Ouais, il y a encore de quoi faire. encore Je peux encore espérer. Je dis bien espérer. Obtenir du Melfi, voir le triple T. Ok, bon, lapin Melfi, pardon, main du tonnerre, lapin Melfi, pony Melfi, ah, ça c'est du bon. Potane rouge. Clé de voûte Nemes, Nation Dogmatica, Sentence Dogmatica, Réparation Fourreur, Saga, euh, saga, ouais, saga des guerriers anciens. Bon, franchement, j'ai plein de cartes guerriers anciens, je pense que je peux en faire un deck, mais je, pour l'instant, je ne suis pas attiré par l'idée de, de jouer ce deck. Donc, euh, à voir. Gaïa au galop, euh, sympa, Dogmatica Nexus. Capitaine Roland Chevalier Noble, Ange Déchu, gâté. Oh, griffe de métal aux yeux impairs potartistes. Sympatoche la fusion, sympatoche. Soulèvement de l'Ange Déchu, maison pour Melfi, yes. <rire> Je vais être le seul connard qui aime les Melfi. C'est un dragons divins de charge spirale. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous. Enfin, là-dedans, quel est le, le, le type de carte que vous recherchez le plus C'est du Melfi, du Spiral, du l'arme noble. Je sais pas du tout. Euh que vous, euh, vous auriez voulu, donc n'hésitez pas, vous me le dites dans les commentaires. Et ils sont là pour ça. Alors, ou du mégalitha, full mégalith, hanche déchu capricieux, appareil morceau non autorisé, dogmatica, théo, le point de fer, oh gagné le de magie des temps. C'est classe. Ok, elle est belle, c'est pas ce que je recherche, mais je suis content. Elle est belle, franchement. Corne d'olifant jarre froureur, fusion spirale, acteur des abysses. Alors, Vespanato, la guêpe foreuse, Lampe, Draton, Ange, Déchu, Nergal, Pony, Melfi, le petit peu Oh, Strenal la C'est vrai, j'avais totalement zappé du Rika Mais oui Mais oui Je suis content, je suis grave content parce que ça va aller dans mon deck Rika direct. Arme noble, Inferno, Haute-Claire, Saga des guerriers anciens, Vent Est, Réparation, Foureur, et Renaissance, Pierre. Là, oh, oh, franchement, eu du Rika, je suis content. Ah ouais euh, j'aime beaucoup les euh, j'avais totalement zappé qu'il y avait cette X64. Euh, Pony Melfi, hein, Ça c'est good Ange déchu, Négral, Nargal pardon, euh, Full Megalith, c'est pour en ça fait, j'ai eu un bug, je Ange déchu capricieux, Dragon Irene, rangement. Ok, je te peux on plus <rire> Soulèvement de l'ange déchu, saga des guerriers, décharge spirale, et de de négriffis. Il reste encore pas mal de petits boosters des familles du tout, ça devrait aller. Allez le TTT qui sort là. Capitaine Roland, Chevalier Noble Inferno. Astrolfo, Astolfo pardon, Chevalier Noble Inferno. sont du Dragon, le Dragon maudit. Gaïa au galop. Sympa, très jolie carte. vitesse Cascroïde, ouais ok super, merci. Sentence Dogmatica, Corne d'oliphant Renaissance Spirale et Réparation Frouwer. Ah il ça! Pourquoi? <rire> Pourquoi? Gaïa au galop à nouveau, main du tonnerre, fou du lutin tranchant, momie Melfi, roguier chevalier noble Afferno. deadly arch, robot endormeur, fleur de Kairiushin et carpe garde à porte artiste. Ouais. reste combien de docteurs, là? Alors il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok 6 Bon Est-ce que sur 6 boutons on va avoir une chance ou pas Allez Vestanato, la guerre foreuse Feni Melfi Yes Dogmata le point de fer Baleine cruelle Dédéchien C'est Dédé Corbeau qui cote. Euh, Acteur des abysses Jeu de loup Melfi Robo, endormeur et Carte euh, Bernard, ok. Allez, allez, allez, allez, allez. Potane rouge, main du tonnerre, diamètre matmec, réserve Vengeur, genre mecabot. Wouah, ok. Je connais pas du tout. C'est les glas, le dragon lunaire lumineux. What Mais ben, une brique bizarrement, on qu'elle a de la profondeur, c'est chelou. Je sais pas du coup cette carte est cotée mais en tout cas elle est grave cool. Fusion Putain, attendez il y a du... si si il y a du 3D, ça sent l'épaisseur. Okay. Enfin je sais pas si je dis peut-être de la merde hein, mais. Je suis très fatigué, j'ai bossé de nuit, du indulgents. Fusion spirale, découpé, et jeu de loup Melfi et Nation Dogmatica. Ok, elle est plus que 4 C'est de faire vite parce que j'aime pas les offres qui durent 3 heures et j'ai pas envie de faire 3 heures non plus de montage. Du coup j'aime bien meubler quand je joue. Ange Déchu Nergal, Lapin Melfi, Baleine Cruelle Froureur, Pony Melfi, yes. Soldat Gaïa, le Chevalier Implacable, Cache Cache Melfi, Acteur des Abysses, Petite Étoile Brillante, Seulement de l'Ange Déchu et Maison pour Melfi. Trois boosters. Il tombera pas le TTT. Vous verrez que je ne vais pas l'avoir. Il ne tombera pas. Mogui, Chevalier Noble Inferno. Dogmatica Nexus Vespanatola Guêpe Foureuse Dauphin Peluchimal Ouh Tankfraca Rhino Sabre Ok, Épentaille Samouraï Supra lourd Arme noble inferno haute claire acteur des abysses petites et confrontation Dogmatica deux booster 2 deux. Deux. Ange déchu, Nargal, Réservangeur, Mecabot, Baleine Cruelle, Froureur, Appareil Amorceur non autorisé, Pff, je suis désolé, je, je suis là, ce qu'il sc... <rire> fait chaud, Appareil Amorceur non autorisé, et le chef du chaos, le dragon, Magique Chaotique, très très belle carte, Synchro, Dédémal, Renaissance, Spirale, Robot Endormeur et Jeu de bon Melfi. Dernier booster. c'est chier parce qu'en vrai, je m'en fous du DD Corbeau. J'en ai rien à foutre de la rareté du prix de la carte. Moi, je cherche des cartes que, que j'ai mmh. besoin et c'est le TTT que je cherche. Rien du... Donc, le Lapin Melfi. Ok, Malédiction du Dragon, le Dragon Maudit. Dogmatica Nexus. Lampe Draton. Poupie Melfi DD de MAL. En plus, c'est la ouais. rare. Découpé, du coup. Voilà, DD Arche. Voilà, Florent de Kairi bon bah voilà, putain mais c'est pas vrai, mais non mais je suis dégoûté. Ah je suis dégoûté, bon alors niveau rareté, on a quand même eu des petits trucs sympas, hein le bah, euh, le dragon, euh... ouais on a du gaga, un autre euh, encore des dragon, des, des chiens, ouais, je sais même pas si j'ai un truc qui code, je vous avoue j'ai pas retenu la cote, à part pour le corbeau DD. Pour le reste, euh, voilà bon le Melfi, bah du coup je vais ranger mes Melfi de côté. Hein. Petit melfi, voilà. Bon merci à vous d'avoir suivi l'ouverture de l'ascension des duelistes. J'ai pas eu de chance sur ma display je pense. Je sais pas. Je vais aller voir la cote. J'en ai aucune idée. Bon en attendant, je vous fais des de bisous. Pensez au pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Surtout c'est très important. Euh, C'est important parce que ça sert au référencement et ça me sert à moi de savoir si les ouvertures vous plaisent. Pareil, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. vous voulez que je m'attarde beaucoup plus sur les cartes, Donc si j'aime pas trop ça, parce que je fais des vidéos dédiées explicatives sur les decks que je joue, donc dans les ouvertures ça m'embête un petit peu. Et surtout, bah partagez si vous aimez bien sur les goûts. Euh, entre potes, ce qui vous voulez. Nous on se retrouve très prochainement pour une autre ouverture qui arrive très bientôt. Et j'essaie de trouver un nouveau concept. Enfin, j'essaie. Je, je, Va y avoir un nouveau concept, j'en dis pas plus. Allez, bisous à tous, prenez soin de vous, et à bientôt.